Ah, ils partent, hein. vous avez vu. Ben voilà, ben ben, la journée commence. Enfin, le soleil euh, essaie de se lever. Euh, moi, je me suis levé à oh là là, il y a 2-3 heures. J'ai dormi, c'est pour revenir sur la vidéo précédente. J'avais dormi 15 heures la nuit d'avant. Ça faisait deux mois que j'étais à Bourg, donc euh, là, hein, surtout dans les ah, il faut faire ça, il faut faire ça à coup, là, sur quatre projets. Et puis j'ai décidé de lâcher la pression. De, de dire, allez, euh, laisse béton, t'es en vacances, va. et puis, euh, c'est pas vrai, je suis en vacances, je suis jamais en vacances, c'est bizarre. Ils croient tous que j'ai les pieds dans la mac, mais j'arrive pas à rester, j'arrive pas à faire de siège, j'arrive pas à rester sans rien faire. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, j'ai dormi une heure et demie grâce à un moustique qui m'a piqué sur la main. Et c'était à ce moment-là, c'était, je sais à une heure et demie, après avoir YouTubeé euh, pendant des heures, parce qu'il faut des heures, ici, pour une vidéo de 2 de, de, de, trois minutes, pour une heure et demie hein, pour l'envoyer, puis ça s'arrête, ça, ça coupe, il ah, faut créer la connexion. Non, non, c'est pas fait pour. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce que tu viens en Inde pour faire du YouTube C'est pas du tout euh, fait pour. Euh, voilà, si j'aime bien tourner. Voilà, ça tourne d'ailleurs. J'aime bien tourner, mais, mais pour envoyer sur YouTube, je vais me mettre là. vous hein. bon, voyez vers les Russes, mais surtout vers la montagne derrière, sympa. Ah, oh, yes Donc, les pas comme portrait américain. Un portrait américain, c'est quand on voit le, le buste. Hein. Euh, voilà, là, j'ai un de perche. j'ai pas pris le tripode. Je voulais faire vite que j'ai vu les, les mulets arriver. Et là, il y a une 36, vous voyez euh, il faut déjà une heure pour l'envoyer, donc euh, je vais vous laisser pour vous dire que oui, c'est pour vous dire que comment il fonctionne Emmanuel. Donc là il a dormi 15 heures, mais ça fait deux mois hein, qu'il dormait très très peu. Donc j'ai rattrapé le truc et puis là j'ai dormi une heure et demie. Je pas réussi à me redormir après le moustique, hein. c'était trois heures. J'ai dormi de une heure et demie à trois heures. À quatre heures je dis non arrête, normalement après une demi-heure si tu te rendors pas, il faut, faut, faut te bouger, il faut te lever. Et donc là je me suis levé, j'ai perdu une heure à cogiter. Et puis, euh, ce qui est venu pendant le rituel de réussite ce matin, c'est évident, c'est qu'il faut arrêter de... de, de il faut continuer de faire qu'un projet plutôt que de vouloir toujours faire quatre projets. Euh, ah, J'ai un cerveau qui est, qui est boulimique, hein, euh, pas comme mon estomac, hein, vous voyez, et qui aime bien euh, manger à tous les ateliers, comme on dit, mais, mais euh, en tout cas, il faut toujours un os à ranger, autrement, euh, pff, autrement il se maigrit, autrement, il... Il maigrit quoi, il maigrit à fond très vite, et, et donc il faut toujours à s'arranger. Et puis, euh, si on approche, on invente, hein. j'en crée, je, je vois un truc. Ah, mais il y a quelque chose à faire ici, là, on pourrait faire. Et puis, euh, même s'il n'y a pas forcément de marché, même si forcément c'est pas forcément économiquement viable, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le challenge intellectuel de se dire Ah, ouais, il n'y a personne qui a pensé à ça. Euh, je ne cherche pas à savoir pourquoi, hein. mais. Euh, euh, si j'ai l'impression que, que, que l'idée euh, est utile, maintenant elle peut être utile à, à, à qu'une personne sur cette terre, en l'occurrence Emmanuel, qui a besoin d'un os à ranger, hein, dans l'extrême. puis dans l'autre extrême, bah, vous êtes millionnaire, parce qu'il y a tout le monde qui a besoin d'un gilet, euh, ou il y a tout le monde qui a besoin des produits de consommation, hein, ça c'est facile. Mais je veux dire, voilà, c'est l'autre extrême où vous, vous faites un truc et que tout le monde a besoin, et puis vous êtes milliardaire, quoi. Donc euh, voilà, je vais trouver juste mieux, hein, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, je vous laisse, 3.30, c'est long, bah là ça va, mais vous voyez, c'est long euh, après, hein, en, en ligne, bon, bah voilà, euh, on va arrêter de tourner, le soleil, on va voir où il en est, yes, et puis là, on va yoga quoi, allez, bonne journée,